Et j'ai donc l'immense plaisir de me retrouver avec les deux cerveaux derrière le jeu Reload. François Rouzet et Jean-Marc Tribet, bonjour et merci d'être avec moi. Bonjour, hello Alors François, évidemment, moi j'ai fait des recherches sur toi puisque comme tout le monde, je te connais pour Room 25. Donc j'ai regardé sur Internet, je suis tombé sur Room 25 en 2012, à peu près Alors 7 versions du jeu si on compte les, les produits dérivés selon mes notes. Ma première question c'est où étais-tu François depuis 2012 Oh là, là j'étais perdu, hein. j'étais <rire> en expatriation en Amérique, donc assez loin de... des contrées françaises et donc j'ai pu un tout petit peu moins jouer, un tout petit peu moins préparer des jeux mais depuis trois ans je suis de retour sur la région lyonnaise. De retour sur la région lyonnaise j'ai retrouvé mon ami Jean-Marc et on a euh, tout de suite euh, initié ce jeu Reload de Battle Royale il y a, il y a maintenant trois ans. Alors, moi, je, je découvre hein, Jean-Marc avec qui j'ai eu le plaisir de jouer la semaine dernière. Euh, comment vous vous êtes rencontrés Alors, on s'est rencontré à un café euh, ludique euh, qui est à Lyon, qui s'appelle Moi, je m'en fous, je triche, et que j'ai fondé il y a une petite vingtaine d'années. Euh, et puis, bah, de fil en aiguille, on euh, a joué, bricolé des jeux, euh, <rire> jusqu'à arriver euh, à ça qui est Rilo qui, qui est un produit fini donc je vais vous montrer la belle de boîte la, la belle boîte de belle boîte. Donc, on n'est pas peu fier donc il y a trois ans de travail sur sur l'équilibrage pour obtenir en fait un, un jeu en équipe de préférence mais aussi un jeu qui se joue en, en free for all et qui simule du battle royale okay, donc... on a eu, heureusement pu tester sur des salons comme comme Cannes euh ou même Esson, euh, avant que le Covid arrive. Ouais. D'accord. Donc toi, Jean-Marc, c'est ton premier euh, gros projet, alors, alors C'est le premier gros projet, oui. Il y a une vingtaine d'années, avant le café, euh, j'avais réalisé un petit jeu de pichenette euh, édité sous mon manteau. <rire> mais euh, bah, tu le retrouveras sur BGG. Ah, il existe quand même. Euh, alors, quel est le, oh, mais... le, le nom, alors, pour les pour les ah, Ça s'appelle set de Table. Set de Table. C'est ce qu'on met avant de mettre le couvert, quoi. Tout à fait, très bien. Euh, donc, vous n'aviez jamais travaillé ensemble, manifestement, et euh, pourquoi pas avant, si vous connaissez depuis un moment euh, en fait, si, quand même, Jean-Marc m'a un peu aidé sur Room 25, puisqu'il est allé présenter à, à un éditeur. Euh, bon, ça n'a ça ouais, pas fonctionné. À effectivement, j'ai fait le salon des scènes, donc je suis un assez mauvais commercial, puisque je suis ingénieur <rire> de formation. Euh, et euh, donc, avec Nexus Game, ouais. euh, avec lesquels tu avais euh, des contacts et tu ne pouvais pas être à les scènes à ce moment-là, j'ai euh, fait la première partie de Room 25. Euh, euh, world. et d'ailleurs un des feedbacks que les Italiens nous avaient donné c'était que c'était dommage que ce soit purement un jeu coopératif et du coup c'est vrai que ça a peut-être initié euh, l'idée de la suspicion euh, ah, et du côté de... ouais d'accord le côté intrus qu'on a, qu a retrouvé euh, dans le jeu d'ailleurs oui de base, parce au départ, hein. euh, départ Room 25 était coopératif d'accord ok euh, est donc pour toi François il n'y a rien eu avant Room 25 euh, rien d'édité, non, <rire> mais ça fait alors. un paquet de temps que je, je, je bidouille comme Jean-Marc. Ok, d'accord. Alors comment ça t'est venu Est-ce que c'est euh, le film d'abord ou la mécanique à laquelle tu pensais d'abord Quand je dis le euh, film, bien sûr, c'est The Cube. Hein. Oui, alors pour, pour Room 25, ça a été The Cube euh, fortement. C'était une grosse claque euh, au cinéma quand il est sorti. Euh, ensuite, il euh, y a eu cette volonté de créer un jeu avec des, des mécanismes euh, pas trop utilisés. Euh, et je suis allé chercher tout simplement du côté de Grand Labyrinthe, un jeu de Ravensburger plutôt pour enfants, où il y avait cette idée de translation euh, pour que le labyrinthe évolue pendant la partie, et je trouvais que ça se prêtait assez bien au thème de Cube, où on, on trouve tout à fait cette translation littéralement dans le film. Et donc c'est parti de là, et ensuite dans l'inspiration, on va dire, euh, le, le style du jeu et tout ce qui a pu nourrir l'univers de Room 25, euh, ça a été beaucoup des films de science-fiction qui ont marqué ma jeunesse, euh, Retour vers le futur, Alien, on trouve euh, pas mal de petits clins d'œil d'ailleurs dans, dans les personnages de Room 25 que beaucoup ont reconnu. Et du coup quand on part euh, quasiment de zéro, j'imagine avec son petit jeu sous le bras, c'est difficile de se faire éditer comment, comment on se lance vraiment dans, dans le grand bain euh, faut, oui, il faut avoir de la patience parce que au 25, ça a dû être une, ouais, une demi-douzaine d'années euh, au minimum de, de, voilà, de gestation, de rencontres de personnes. et Il y a eu un déclic, euh, il faut un peu de chance aussi je pense, et cette chance je l'ai eue au Festival du Corsaire Ludique à Saint-Malo. Et je salue Roberto Fraga au passage, euh, qui est l'organisateur avec les, toute l'équipe Malouine. Et en fait, dans ce festival, on rencontre des auteurs, des éditeurs. Euh, on a beaucoup d'occasions, parce que ça dure presque une semaine, de, de faire des, des jeux et, et de pratiquer des prototypes. Et du coup, bah, j'ai rencontré Hicham, euh, à l'époque chez Matago, qui a accroché au jeu. On s'est revu ensuite à Essen, donc quelques mois après, où j'avais un tout petit peu fait évoluer le jeu euh, par rapport aux remarques. Et euh, là, ils ont vu le potentiel d'un jeu effectivement qui était euh, euh, évolutif. Et euh, tout à fait dans l'air du temps, puisque c'est probablement un des premiers escape rooms, euh, sans, sans énigmes, mais euh, en tout cas dans la, dans la logique de devoir s'échapper. D'accord. Et à quel moment, alors du coup, j'ai dit, il y, y a quand même pas mal d'éditions de, de Room 25, que je ne les connais pas toutes, j'imagine qu'il est localisé dans de nombreux pays, en tout cas je crois le savoir. Hein. Euh, à quel moment tu t'es dit, bon allez, j'arrête avec celui-là, pour l'instant en tout cas, et, euh, et je me lance dans autre chose Est-ce qu'il a fallu que tu aies une idée qui te saute à la figure, ou est-ce que juste on avait assez de Room 25 euh, non, j'en ai toujours pas assez de Room 25, mais c'est vrai que euh, je, je souhaite, voilà, je, je pense qu'il euh, y a matière aujourd'hui, il y a pas mal d'idées euh, qui, qui, qui arrivent sur les tables, et je voulais avoir quelque chose d'un peu, un peu plus neuf, parce que Room 25, il y a une mécanique, et euh, je ne veux pas non plus me répéter et, et faire que ça pendant 10 ans. Donc euh, l'idée, c'est venue... Euh, c'est venu de, finalement, mon passé de, de release gamer où j'aime bien, moi, les jeux avec des figurines, où on se déplace et où on visualise très très bien ce qui se passe sur une carte. Euh, j'aime beaucoup Mémoire 44. Et à force de jouer à Mémoire 44 avec mon fils, je me suis dit, tiens, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un jeu plutôt science-fiction, hein, j'ai toujours cet univers en prédilection, euh, qui réutilise ces hexagones, que j'aime beaucoup, et qui soit, euh, comment dire, très interactif et contrairement à Mémoire 44, on peut jouer pour l'instant à 4, demain peut-être à 6, mais avec, avec beaucoup de possibilités d'évolutivité du jeu. Et donc la modularité, la modularité pardon, de Mémoire 44 a probablement inspiré une partie de, de la modularité de Reload. Ok, alors, du coup, tu t'es associé à, à ton ami Jean-Marc. Comment ça s'organise le travail à deux Jean-Marc, qui fait quoi finalement Comment tu interviens dans, dans cette création alors, euh, bon, Je pense qu'on est assez complémentaires. Euh, donc François a une vision euh, je dirais plus euh, graphique et, euh, et donc une, une conception plus thématique euh, du jeu. Euh, donc moi je suis peut-être un peu plus mécanicien euh, dans l'âme et puis c'est vrai que j'ai joué beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de choses avant. Euh, donc, euh, par exemple, pour tout ce qui est euh, armes, tirs, euh, bah, j'ai euh, programmé euh, toutes les statistiques afin de s'assurer qu'il qu n'y ait pas euh, de victoire trop facile euh, dans Reboot, qui est toujours du challenge. L'équilibrage a été beaucoup travaillé par Jean-Marc. C'est un gros boulot, euh, c'est quelque chose je pense, dont personne ne se rend trop compte quand on n'est pas dans le milieu. Au-delà des playtests, il y a quoi Il y a des algorithmes qui permettent quand même de, de balancer les choses Comment ça fonctionne en partant de zéro bah, tu vois pas vraiment de zéro en fait. L'idée du jeu, en fait, si a trois ans, en fait, c'est trois ans d'affinage. En fait, mmh. euh, au début, on est parti sur deux protos différents qu'on a présentés dans des dans des petites sessions de test. Puis après, on les a mergés. Euh, et après, euh, bah, on, on s'est aperçu qu'on avait un jeu qui était trop compliqué, qui était euh, plus proche du wargame ou de l'univers, euh, enfin de choses auxquelles on jouait quand on était ado, et, euh, et en fait on a, on a taillé dans, dans la masse. Euh, par contre, dans ce qui reste, il faut effectivement qu'il y ait un équilibrage, donc tu peux te permettre de faire une centaine de parties, c'est déjà long, euh, voilà, 10, 000, 10 000 lancers de dés en 5 minutes, tu n'y arrives pas, donc euh, là tu as, as, as un ordinateur qui t'aide. <rire> Je vois. Alors, les Battle Royale, ils ont le vent en poupe euh, au cinéma depuis un petit moment, un peu moins maintenant. C'est passé aux jeux vidéo, donc ça, on n'en parlait même pas. Euh, en termes de jeux de plateau, il y en a quelques-uns qui étaient passés sur Kickstarter. Est-ce que vous y avez vu jouer et est-ce que vous en êtes inspiré ou au contraire, vous vous êtes dit peut-être euh, « ça, faut surtout pas qu'on le fasse ?» Alors, moi, j'en ai joué. J'en ai, ai Kickstarter un euh, qui est canadien, je crois, euh, mais j'y ai joué que deux fois parce que je n'ai pas retrouvé d'originalité forte euh, donc finalement, ça ne m'a pas fait avancer dans ma, dans ma progression. Euh, après, euh, je n'ai rien vu vraiment qui ressemble à notre mécanique aujourd'hui. Non, je dirais que c'est parallèle. Euh, en fait, sure. puisque 3 bah, euh, ans, ce n'est vraiment pas des cracks. Hein. Euh, C'est-à-dire que nous, on avait le jeu, que, que des clones de Battle Royale sortaient. Ouais. Euh, mais effectivement, ce qu'on voit plutôt, c'est soit une orientation franchement wargame et donc sur des parties très longues avec euh, bah, on va simuler est-ce que la balle touche en haut ou en bas du bras droit avec euh, la voir blessure ça, à la jambe etc. Ouais. Ouais, mmh. voilà. Donc euh, 12 heures de partie c'est très intéressant mais euh, c'est pas très moderne ou alors euh, des choses au contraire euh, vraiment simplistes euh, où euh, l'utilisation euh, de l'armement c'est toujours euh, tirer un dé et 6 euh, ça gagne. Hmm. Donc euh, on n'est pas trop effrayé par rapport à, à, à ce qui peut sortir. Euh, par contre, effectivement, oui, on l'a regardé avec une certaine attention parce que euh, si on avait trouvé un, un jeu euh, trop proche, ouais. euh, trop proche ben, euh, je, je pense que le développement aurait été différent. Oui. Alors Pendant, question. De... Voilà, on cherche à faire de l'originalité quand même, euh, à se démarquer, c'est pas. Il y a beaucoup de production aujourd'hui, donc euh, je pense que l'idée c'est d'apporter quelque chose de, de différent. Alors, Boris Vian a dit j'aime à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. Et je crois que c'est pour ça qu'on crée des jeux, en fait. Alors c'est un tremplin parfait pour ma prochaine question qui est très cliché. En quelques mots chacun, euh, dites-moi ce qui rend Reload unique à vos yeux. En quelques mots seulement. La modularité. En fait, Reload, c'est au-delà d'un jeu, c'est un système, un peu comme Gourps pourrait l'être pour le jeu de rôle. Euh, L'île est modulaire, tu peux créer tes maps. Le système euh, de pose 2D de euh, qu'on a, euh, qu a mis en œuvre sur les fiches de personnages, eh bien, en fait, on pourrait tout à fait imaginer d'autres actions. Et, et en fait, C'est un jeu qui va sans doute permettre de, de faire... Euh, une petite route ailleurs, à savoir dans l'espace... Oui, la hum. mécanique est, est complètement adaptable de manière simple, tout en restant probablement dans le même univers, puisqu'on a commencé à développer tout un background. Donc euh, ça, c'est un point euh, qu'on aime beaucoup, c'est ce qu'on a pu travailler ensemble pour créer un univers comme ça de, de, de jeux télé futuristes, euh, qui je pense devrait plaire aux gens parce qu'il est complètement dans l'air du temps et on retrouve Hunger Games par exemple qui est quand même un beau succès de licence. L'autre point d'attention c'est cette idée qu'a eu Jean-Marc de représenter le scoring non pas de manière à l'Eurogames très chiffrée où on va avoir un peu d'analyse par mais plutôt quelque chose de très graphique, de très alors, on ne peut pas le voir là, mais vous le verrez je dans le hein. Je les montre à l'écran sur le mode actuellement. C'est possible qu'on le voit ici. Donc, effectivement, le, le, la jauge de euh, popularité qu'on a euh, réalisée avec l'éditeur sur Reload, elle est, je pense, assez unique. On a vraiment un empilement, plutôt une, une succession de, petites, euh, euh, de petits jetons euh, de popularité qui vont à la fois de la partie dans la partie couleur et dans la partie longueur vont permettre de raconter l'histoire à la fin de la partie ouais, donc ça voilà chose. Chose où euh, voilà le côté storytelling de Reload il est il est vraiment euh, bien réussi et original. on voit là, les gens le voient là à l'écran, hein, les, les jetons blessures. Voilà, chaque fois que je vais blesser un adversaire dans une action, je vais mettre un jeton comme ceci. On a des jetons pour les balises, pour les rilots, donc quand on tue un adversaire, il y en a tout un tas. Est-ce que du coup, on part sur peut-être un monde, donc euh, une espèce d'écosystème euh, qui se focaliserait un petit peu plus sur le lore, sur le, le narratif que d'autres ou c'est plus la mécanique qui vous intéresse à long terme ou à moyen terme, on va dire je pense qu'il va y avoir un peu des deux parce que euh, si on demain on veut faire un jeu solo par exemple, on va probablement aller chercher dans du narratif plus fort. Euh, si par contre on étend le jeu à quelque chose de plus large, on va plutôt aller travailler sur euh, de la méca qui permette un équilibrage euh, avec un petit peu plus d'éléments. Donc euh, les deux, mon capital. Il y a un, y a un point euh, sur lequel on n'a pas bien répondu, ce qui différenciait vraiment euh, Reload, c'est qu'on est parti sur une conception de jeu en équipe. Mm -hmm. euh, on, a, on a eu envie dès le départ de, de faire, de faire s'apporter deux équipes de joueurs. Deux équipes de deux ou trois joueurs, ça marche encore. Après, on, on verra effectivement pendant la campagne euh, les, les retours euh, des, des Baker. Pour euh... Mais moi, je suis assez confiant sur le... le côté adaptabilité de la mécanique parce que effectivement, ça fait trois ans qu'on qu joue avec, qu'on la, qu la... Qu la fine-tune sur différents aspects. On, On a, je, je pense qu'on a... On a un système qui est... qui est très ouvert finalement et, et qui permet de... les deux développements. Euh... Oui. Surtout que comme les personnages sont asymétriques, plus il y a de de, le jeu d'équipe permet justement une vraie coopération parce que une chacun a sa spécialité. On mmh, les voit, les pouvoirs sont là. Il y en a un en bas à droite de chaque euh, plateau euh, personnage. Alors profitons-en. Hein. Vous, vous avez le prototype euh, devant vous. Nous, on n'y a pas accès. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui ont accès. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez nous montrer Les figurines peut-être ou, euh, ou des choses qu'on. Ouais, alors... ah, ben, ben, mon personnage préféré euh, qu'on va essayer de voir ici. Euh, on je sais le voit pas, si pas trop mal, ouais. Ah, ouais. on le reconnaît bien. Voilà, bien. donc on, on retrouve Duke qui est notre, notre euh, gâchette, notre euh, fine gâchette. Et puis euh, ici, alors ça reste encore des, des figurines d'imprimantes de, de, de 3D, mais on a un acrobate là qui est. Euh, qui, ah ouais. qui, Je vais aller il... le chercher, il est on là, il est bah, bah, montré aussi. Voilà, Jean-Marc nous le montre. Voilà, avec, des, avec des gros socles qui permettent de, de bien tenir. Euh, on peut bien sûr mettre jusqu'à 4 figurines sur chacune des tuiles. Donc les tuiles, juste pour effectivement montrer en ordre de grandeur, on a des belles grandes figurines par rapport à euh, la taille de nos tuiles. Et on a l'air d'avoir des belles grandes tuiles aussi d'ailleurs, ouais. Ah oui, ouais, on, a, on a beaucoup de modularité, on a une trentaine de tuiles dans la boîte de base pour un plateau qui est composé de 19 tuiles, donc on va avoir la possibilité et on aura un catalogue de maps qui va permettre euh, d'avoir une vraie euh, rejouabilité et variété dans les parties. Alors, euh, j'ai peut-être parlé à l'ingénieur, mais pas nécessairement. Euh, les gens qui découvrent la campagne vont peut-être voir qu'il y, y a énormément de dés. Euh, Est-ce que Jean-Marc, tu vas me dire que c'est un jeu de hasard non, <rire> Presque Alors, bon, euh, je ne vais pas citer Nietzsche, mais euh, j'ai horreur du hasard. Euh, donc, le principe euh, du jeu, c'est euh, qu'on pose les dés sur les valeurs qui sont indiquées sur les fiches. Donc on les pose sur les faces demandées. Et on utilise euh, ce petit mécanisme amusant qui consiste à les rouler pour obtenir un chiffre euh, qui, uniquement quand on va se battre ou quand il y a une petite incertitude. Donc le jeu est bien équilibré là-dessus. Euh, plus tu mets une valeur faible, ça veut dire que tu te fatigues ou que tu te concentres sur l'action. Donc du coup, tu deviens une cible plus facile. Ouais, Et en fait, c'est une scouper. des mécaniques... Un peu cette logique de prise de risque en fait. Voilà, on voit que là sur l'action de ramassage, puisque je le montre en même temps hein, sur le mode, l'action de ramassage impose des D2 puis des D1. Donc c'est-à-dire une défense très faible ensuite si l'adversaire s'en prend à nous. Euh, c'est logique. Euh, alors, est-ce que c'est euh, un jeu de niche dans le sens, euh, si moi j'aime pas les Battle Royale, si je sais pas ce que c'est, euh, si je suis quarantenaire et que je déteste les consoles, est-ce que je peux quand même m'amuser avec Rilo oui, j'ai envie de dire qu'on n'a pas la nécessité de, de jouer aux jeux vidéo de Battle Royale pour rentrer dans Reload. Euh, forcément, ça s'en inspire très fortement et c'est assez euh, euh, fidèle à, à l'univers des Battle Royale, que ce soit Apex Legends ou bien Fortnite. Mmh, ça fait moins mal aux yeux. <rire> Moi qui suis quarantenaire et pas encore presbyte. Mais effectivement, je pense que en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est assez transgénérationnel. On, on, on le voit sur le, le, le profil des joueurs de ces jeux-là. Euh, ça, ça, ça va quand même sur des, des âges très variés maintenant. Et je pense que le, le, le thème est, est assez fédérateur. C'est aussi, je disais, un, un, un clin d'œil à, à des films comme Hunger Games ou The Maze Runner, qui sont euh, des films plutôt ados. Je pense qu'on va avoir un petit peu, comme sur Room 25, une... Une, des profils de joueurs euh, de, de 12 à 40 ans, 50 ans, voire plus. Et alors il y a quelque chose qui est étonnant, c'est sur les premières présentations qu'on a faites, parce qu'il n'y a, a, a pas que du combat dans la vie, hein, il y a aussi de l'amour et des fleurs, et des petites abeilles par ici. Et euh, on a mis des beacons, donc balises. Des, des balises euh, qui permettent de, de scorer balises. sur euh, la tour centrale, donc en fait, il y, euh, y a un jeu autour du jeu, il faut rappeler que c'est une émission de télévision, donc nos stars, qui sont euh, nos personnages, peuvent aller euh, kicker euh, leurs voisins, mais ils peuvent aussi aller récolter les balises pour, à la fin, hop, les scorer sur la tour centrale, et c'est quelque chose de très très très valuable. Euh, D'ailleurs, tous les joueurs allemands, en fait, à la première présentation à SN, ne... Que ça se focalise au départ. Ouais. Ouais, ben on voit que c'est une des tuiles les plus grandes hein, sur ce qu'on a là sous les yeux sur le mode TTS. Donc forcément, ça fait bien progresser la barre. Alors malgré tout, euh, tu dis 12 à 40, on a une. Alors c'est une double question. On a une DA qui est, qui est assez tranchante, qui fait plus jeune et plus euh, euh, comment dire convenu que euh, que ce qu'on pourrait voir sur un PUBG par exemple. Euh, donc ça, est-ce que c'est un choix parce que je vois que encore une fois le la, la, la personne qui s'occupe des, des dessins, de la, tout ce qui est illustration, c'est quelqu'un qui est extérieur, c'est ni toi, ni, ni quelqu'un de, de ton équipe, donc pas Jean-Marc. Est-ce que ce, les dessins, on te les impose Est-ce que ce, ce look jeune, on te l'a imposé Ou est-ce que c'est un choix de votre part Ça a été un, un débat sur euh, comment, quelle était l'approche artistique effectivement. Euh, Colossal travaille régulièrement avec cette artiste britannique qui s'appelle Jackie Davis, qui a travaillé l'intégralité des, des illustrations. Euh, en, avec un brief qui était basé sur notre, sur notre background on a, on a créé des personnages avec un, un, une petite histoire et donc elle a travaillé à partir de là euh, je pense que ça va plus du côté d'Apex Legends ou de, de Fortnite qu'un PUBG effectivement on ne voulait pas euh, aller sur quelque chose de pro-militariste euh, ni de trop violent donc il y a toujours ce besoin d'atténuer pour un jeu grand public d'atténuer euh, une violence qui pourrait être euh, malsaine ou mal acceptée et c'est d'ailleurs aussi là-dessus qu'on a travaillé pour le nom du jeu euh, où euh, on ne parle pas de kill dans, dans ouais. Reload mais bien de Reload mmh. euh, effectivement parce qu'on est sur une thématique où euh, c'est un clone qui est euh, rechargé donc Reloadé bah oui on ne tue pas nom. des vrais gens voilà il <rire> n'y a pas de <rire> très bien alors sans transition ah non j'ai une question bonus alors celle-là euh, j'ai failli l'oublier euh... Jean-Marc d'après toi, d'après tes calculs savants Lequel de vous deux est plus fort à Rioload Qui gagne le plus de parties Écoute, euh, je, je pense qu'il n'y a pas besoin de calcul savant. Hier, il a perdu avec Blitz. Ça ne m'est jamais arrivé. Remarque, oh Marc, t'as gagné avec chacun. qui aussi T'as gagné avec moi je... Ouais, ça et oui. Et eh oui, et eh oui, et eh oui, j'étais brillamment assisté. Euh... Non, c'est comme à Rome 25, j'arrive encore à perdre, donc euh, <rire> c'est le syndrome du designer, ça, je crois. Après, chacun a ses personnages favoris, <rire> Oui. Euh, donc, euh, donc on joue mieux euh, avec certains avec personnages. C'est pas faux. Donc, euh, je... je pourrais pas exprimer, je crois qu'on est, on est meilleur en équipe de toute façon. Vous deux, vous voulez dire bah, euh, vraiment, vraiment, euh, je... on, on préfère euh, la version team le... mmh. parce que ça, ça, ça procure autre chose en fait, c est, c est... On, on a réduit tous les downtime de jeu et, euh, et le, le côté team c'est vraiment très bien, cest à tu joues pour ton partenaire. C'est un des rares jeux où tu peux passer valorise. des à ton, à ton partenaire durant la partie, alors à ah, oui, condition d'être sur la même case. Et Le team play d'ailleurs valorisé avec, un, avec une tuile. Hein. Pardon, j ai, j ai pas... Le, le team play est d'ailleurs valorisé avec une tuile. Donc c'est en train d'évoluer. L'esprit d'équipe est représenté euh, et, et ça se traduit soit par euh, l'échange d'objets ou bien aussi par le fait de soigner son partenaire, voire même d'aller euh, flinguer euh, l'adversaire qui est en train de te ce côté. Absolument. <rire> Donc... Euh... Non, non, en fait on ne peut pas dire qui est, qui est meilleur à Reload, on ne peut pas répondre à cette question, euh, on peut dire qu'elle est la meilleure équipe, on, on a testé euh, énormément de configurations différentes, donc déjà sur les 4 personnages de base on est sûr qu'il n'y a pas une équipe qui est mieux, par contre elles ont des styles de jeu différents. <rire> il ouais, faut bien jouer chaque personnage il euh, y, y a un terme qui revient souvent chez les américains quand on joue avec eux c'est euh, sandbox, game, sandbox game donc le jeu bac à sable un petit peu c'est la euh, mode ouais. euh, voilà et c'est vrai que euh, vous pouvez avoir plusieurs approches et, et en fonction du personnage on va pouvoir plutôt pousser une tactique plutôt qu'une autre. Alors, avant de passer aux questions de la, la communauté, je vais revenir sur un point qu'on a peut-être un petit peu survolé. Euh, on parle de deux contre 2, on parle de free for all. Il euh, y a des rumeurs qui disent qu'il y a déjà des modes euh, en préparation. J'ai entendu parler de six joueurs, j'ai entendu parler de huit joueurs à la demande de la communauté. Euh, Qu'est-ce que vous avez le droit de nous révéler sur, euh, sur ce qui se prépare peut-être eh bien, alors pas grand-chose révélé pour l'instant, mais euh, non, je pense qu'il y a surtout une, une volonté de garder un bon équilibre sur le jeu et que forcément, quand on est chacun pour soi, il va y avoir un petit mécanisme de, de, de survie supplémentaire pour, pour chacun des joueurs. Euh, donc c'est cet équilibrage-là qu'on va travailler un peu plus en avant pour que, même quand on joue à 6, chacun pour soi, ça fonctionne. Ça, ce qu'on mmh. veut éviter, en fait, c'est que euh, les, les premières parties qu'on a fait à 6 hors équipe, euh, c'est que tu t'ennuies pendant le tour de 5 autres personnes qui n'ont qu'une idée, euh, c'est d'utiliser leurs armes contre toi. Donc euh, ça, ce sera éradiqué. Ça, on peut révéler que ce sera éradiqué. D'accord, donc plus de joueurs, mais pas des parties forcément infiniment plus longues. Alors, la partie potentiellement peut être longue. Le downtime, par contre, le temps, oui, temps d'attente euh, entre chaque passe joueur. Le attendre les autres joueurs, lui, ça ouais. raccourci. D'accord. Euh, les questions donc de la communauté, je sors ma petite fiche. Il y en avait un paquet et euh, les gens se décident. Plus la campagne s'approche, plus les gens se, se décident et se lancent à Donc j'en ai pas mal. La première, elle est assez classique, mais elle a le, le mérite d'être posée. Euh, chacun d'entre vous, quel est votre jeu du moment ah bah, je vais répondre en premier parce que j'ai beaucoup joué à Paléo, euh, qui est un jeu où tu élèves une petite tribu préhistorique contre euh, le climat et les mammouths, euh, voire les loups et la maladie. J'aime beaucoup le système euh, de, de choix d'exploration. De, Alors, moi, ça va être un petit peu moins gay, c'est Pandémie Legacy que j'ai découvert euh, sur le tard au début du confinement. Et... Où je joue avec <rire> toute la famille <rire> euh, c'est un jeu qui est absolument génial qui est probablement dans mon top 10 euh, des dernières années et je n'ai pas encore fini donc euh, ne, ne me spoilez pas. Il y a une, une potentiel spoiler énorme avec les deux saisons. C'est sur la saison 2 Ouais ah j'ai commencé par la saison 2 ah oui. <rire> avec ah euh, oui. le mec qui arrive avec les virus. Ah euh... <rire> ok. Alors. Euh... Un petit peu lié, une question sur chacun l'auteur avec lequel vous rêveriez de travailler si, euh, si Jean-Marc n'était pas avec François et si François n'était pas avec Jean-Marc Moi je pense que ce serait Bruno Catala parce que je l'ai déjà rencontré qu'il est fort sympathique, qu'il est dans la région pas très très loin à Rhône-Alpes euh, et, et effectivement bah, il, il a tourné pas mal chez Matago donc j'ai eu l'occasion de le croiser euh, donc peut-être un jour mais je sais qu'il est très occupé et très productif Jean-Marc alors, euh, difficile de répondre à cette question, j'ai des goûts de luxe, euh, j'adore le travail de James Ernest, euh, en fait, euh, oui, je crois que je suis un fan inconditionnel, mais c'est... Euh, <rire> voilà, surtout sur ce qu'il a fait, euh, sur le diffuser des règles sous forme d'enveloppe craft. Euh... Et, euh, et, et démonter les boîtes de jeux pour, euh, Games, pour, pour faire des jeux avec. <rire> ça c'est le côté américain, mais il faudrait que j'improve my English. <rire> euh, non, c c ça serait inaccessible. Euh, je pense plus réaliste, euh, Johan qui est un très jeune auteur coréen, et brillant, et, euh, et euh, il est sur Lyon, je suis persuadé qu'on a quelque chose à faire ensemble, même tous les trois. Oui, Yohan Go, que j'ai rencontré aussi au Corsair Ludic, donc... Décidément. <rire> Le en lieu où... Ouais. Et qui a fait des jeux qui sont connus maintenant en France, hein, notamment en Beat. Oui, Foldit, Foldit Battle, euh, Foldit euh, sur un tapis volant avec Bruno Catala. Oui. Euh, et, et il euh... sort quelque chose avec Bruno Feduti aussi bien. Ouais. Ok, alors François, une question qui t'est qui plus destinée. Là, euh, il y a encore une grosse activité aujourd'hui sur, sur BGG euh, concernant Room 25. Il y a eu beaucoup de suggestions euh, de, de tuiles, euh, d'événements, etc. Est-ce que tu as tout gardé Est-ce qu'il y en a que tu as préféré euh, Comment tu as géré tout ça, tout cet afflux-là Oui, alors il euh, y aura, j'espère, encore d'autres idées à venir et j'en ai quelques-unes dans les cartons. Euh, une de mes tuiles préférées dans Room 25, c'est la la tuile euh, Roulette Russe, qui est sortie dans l'extension VIP, je crois, et euh, qui, est, voilà, qui est assez redoutable, et plus on rentre dans cette salle, plus c'est dangereux. J'aime bien ce côté, voilà, un petit peu monter de la tension, je trouve que ça va bien dans la thématique. Alors Chuck Norris sur le forum euh, Coq.com, qui a un, un pseudo très évocateur, euh, ah, vous demande pourquoi vous passez par Kickstarter alors que Room, Room 25 finalement a bien vécu et vous n'auriez peut-être pas besoin de ce, cette publicité supplémentaire. Euh, en fait, je pense que ces deux époques, quand Roux Matin est sorti, le, le crowdfunding démarrait, euh, était relativement. Voilà, on, on parle de 2013, je crois. Euh, donc, c'est peut-être dans l'autre sens, de par sa thématique et euh, le, le, le côté justement évolutif du jeu qu'on y voit, euh, un, un, un très très bon tremplin. Enfin, en tout cas, le, le Kickstarter est un très bon tremplin pour Reload. Et. Et je pense que ça va se nourrir énormément de la campagne euh, en termes d'évolution. Oui, euh, on attend en fait euh, des, des retours de gens. genre, donc euh, genre, enfin, un total respect à Chuck Norris qui survit euh, au jeu de la roulette russe avec 6 balles dans le chargeur, <rire> euh, ce dont je suis incapable. Euh, et euh, ouais, Kickstarter, va. va... c'est une campagne assez longue en fait, ça va être 3 semaines. semaines. On est friand de tous les retours euh, qui peuvent venir et qui nous nous permettre d'affiner encore et d'améliorer euh, euh, ce qu'on qu a produit. Après, euh, Kickstarter, c'est la plateforme utilisé par colossal, il y a un K et un S dans le nom colossal. <rire> et puis on mis, <rire> oui. et on a eu de la chance puisque euh, on a signé avec Monsieur Chance qui était CEO de, de colossal euh, euh, un matin à Essen au petit déjeuner. On s'attendait à autre chose que des brochures et en fait euh, on lui a pu lui présenter le, le jeu en le pitcher en 15 minutes euh, dans la matinée sur le salon. Ouais. Travis James qui est le directeur artistique de Colossal et, et c'est vrai que ça s'est fait sur un coin de table hein, j'en mmh, mmh, mmh. remarque en un quart d'heure euh, avec le pitch, en, en dans un anglais, anglais approximatif mmh. euh, il toi. est très bon ton anglais <rire> non <rire> et non non en fait euh, voilà, je pense que le thème, la mécanique qu'on avait expliqué euh, comme ça euh, à, à, les a accrochés et à la fin du salon ils nous ont dit que c'est ce qu'ils avaient vu de plus original donc ils sont partis euh, on a signé très peu de temps après D'accord, super. Alors il y a Max, encore une fois sur le forumcook.com, qui te demande, ou vous demande du coup, hein, s'il y aurait possibilité d'adapter Room 25 éventuellement dans un autre univers. Oui, c'est possible bien sûr, il euh, faut que la mécanique s'y prête, donc euh, il pourrait y avoir un jour un Dungeon 25 par exemple. D'accord, <rire> par exemple, sans en dire trop. Voilà alors est-ce que du coup peut-être que ma question à moi elle va elle va se superposer un peu avec celle-ci est-ce que tu as eu l'idée de euh, est ce qu'il y a un thème alors la question se pose à tous les deux euh, séparément un thème que vous voudriez aborder dans un prochain jeu est-ce si qu'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête et que vous n'avez pas encore eu euh, l'occasion ou l'envie de, de réaliser plein de choses jean moi. ouais en ce moment je fais des trous alors les traboules sans doute parce qu'on est lyonnais mais euh, non non non plus généralement euh... Effectivement, je crois qu'il y a un trésor qui est enterré euh, au, au, derrière l'église Saint-Nizier et qu'il y a tout un réseau souterrain qui n'est pas dans les archives et qui est utilisé, euh, enfin, par un vrai mystère à Lyon. Oui, peut-être peut un thème euh, réaliste parce que je pense qu'il faut un peu s'évader par les temps qui courent, mais j'irais bien chercher moi du côté de, de Jules Verne ou d'univers de, de, de, comme ça un petit peu euh, qui partent du réel et qui emmènent un petit peu vers l'ailleurs. D'accord, donc toujours, euh, après cette expérience, vous avez encore envie de travailler tous les deux, ou au contraire, ça vous a vacciné ah, Non, on a, ah, mais on a même un projet en plus, on, on a Heroes, a... oui, on a Heroes, euh, adapté des super-héros Marvel. D'accord, ok. Euh, bah Jean-Marc, du coup, euh, donc toi ce serait plutôt les, les donjons lyonnais alors ah, euh, au oui. De... <rire> Quelque chose qui sorte un petit peu du, du western et, et de l'espace, maintenant, euh, euh, si, si, si on peut apporter euh, une, un peu plus d'histoire, un peu plus de, de choses sur ces personnages dans, dans Reload, ce, ce serait parfait. C'est-à-dire que, imaginez euh, l'histoire de, de Korat, la fille du producteur, et, euh, et comment... Euh, un préquel. Euh, voilà. Pourquoi <rire> voilà, pas voilà. Ok, alors est-ce qu'on peut euh, rapidement ou moins rapidement d'ailleurs rappeler euh, les, les détails de cette campagne pour Reload Quand est-ce qu'elle commence Combien de temps elle dure euh, En quoi ça va alors, consister en fait, Le 26, euh, 26 janvier sur Kickstarter, alors, donc, euh, 26. <rire> <rire> pendant euh, pendant trois semaines, comme l'a dit Jean-Marc. Même si on vous espère nombreux dès le départ, euh, les... il y aura plein de stretch goals. Enfin, là vraiment, euh, il y a matière et, et on a beaucoup travaillé là-dessus avec les équipes de Colossal. Euh, on aura également quelque chose qui est très original et que Colossal euh, fait pour la première fois avec Reload, c'est euh, des parties VIP qui sont mises en place là, depuis quelques jours pour pouvoir jouer avec l'équipe de Colossal, euh, en France, aux Etats-Unis, euh, voilà, un peu partout. Et euh, on a aussi quelques auteurs assez connus qui ont pu tester Reload et qui vont euh, pro prochainement faire leur, leur feedback. Donc ça, ça va être sympathique d'avoir ça en plus. Super, donc en tout cas un, un lancement le 26 janvier, alors normalement l'interview elle s'arrête là, moi je voudrais quand même publiquement vous mettre à l'honneur pour votre patience et votre gentillesse, puisqu'on est sur une interview qui a été frappée de nombreux problèmes techniques, il y a eu des problèmes de son, moi j'ai eu un problème de montage derrière, on est donc sur quelque chose de difficile et euh, ces deux messieurs que vous voyez là m'ont fait l'honneur d'être patient avec moi, et de me permettre de, de, de produire cette vidéo, même si c'est dans la douleur, donc merci à vous deux vraiment, euh, pour votre passion et votre patience c'était un plaisir. Merci à toi. Euh, et je vous souhaite à tous les deux, du coup, une très belle campagne. On se revoit très bientôt. Merci beaucoup, Nick. À bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir suivi cette interview. Je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez participer et poser vos questions, vous avez deux options, soit mon compte Twitter, soit le forum de quote.com. Les deux liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt.